Bonsoir à toi, chers spectateurs, et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Auteur de l'Invité, l'émission qui laisse la part belle aux autres et qui fait en sorte que je me taise le temps qu'un invité de qualité prenne la parole pour parler d'un cinéaste qu'il aime, voire qu'il adore, voire qu'il apprécie plus que tout. Et ce mois-ci, nous recevons un invité de qualité que je n'ai pas vraiment besoin de présenter, à moins que vous ne soyez pas du tout adepte de cette chaîne et que vous débarquiez un peu de Nubar. Dans ce cas-là, bonsoir à vous et bonsoir Hugo Joubert. Bonsoir, je trouve ça très dommage que euh, tu ne puisses pas parler autant avec cette voix suave. Ah oui, mais il faudrait tu sais. que tu l'empruntes dans tes vidéos C'est vrai, mais peut-être que ça serait moins dynamique. Oui, tu vois, je me dis que là, il y a le côté un peu podcast, on est plus posé, est on peut se permettre de de parler plus délicatement. De ne pas hurler gens. comme des veaux, tu veux dire. Voilà, c'est ça. Parce ça. que là, je crois qu'au moment où se sort la vidéo, quand même, on est le dimanche soir, il est un peu tard, on est dans une ambiance plutôt posée, possiblement avec un casque, et on n'a pas envie d'avoir quelqu'un qui lui crie dans les oreilles. Vous n'avez pas vu, mais il m'aurait d'envie de crier dans les oreilles des gens, comme il s'amuse à spoiler les films à chaque fin de vidéo. Voilà, je suis quelqu'un de très sympathique, vous avez pu le deviner. Comment vas-tu, Hugo Eh bien, écoute, ça va très très bien. Pour ce nouveau format, je suis content d'être... Un invité de choix. Ah bah tu es plus qu'un invité de choix, tu étais un immanquable. Tu étais euh, un inséparable qu'il fallait absolument faire venir ici. D'ailleurs maintenant c'est euh, Valentin Bréauré et Hugo Joubert qui voilà, ont la chaîne. Voilà c'est ça, euh, du coup maintenant j'ai décidé de changer le nom de la chaîne, ce sera plus les chroniques du cinéphile, les chroniques des cinéphiles. <rire> ah bah très bien, parfait. <rire> euh, bah du coup la première question que j'ai envie de te poser Hugo, c'est euh, quel est l'auteur que tu as choisi d'évoquer ce soir Eh bah écoute, euh, j'ai décidé de parler de David Fincher. Après, maintes hésitations. Oui, je sais que tu as hésité avec deux autres oui, cinéastes. Oui, effectivement. Et euh, mais non, mon choix s'est porté quand même sur David Fincher. Par rapport euh, au suivi que j'ai avec le cinéma depuis euh, plusieurs années maintenant, où je pense qu'il y a eu un déclic. Alors, il y a eu plusieurs déclics. Mais il y en a eu un avec euh, Fight Club. Et par la suite, avec tous les autres films que j'ai pu découvrir de Fincher. Donc, euh, je pense qu'il fallait que je, je parle de lui. Bah du coup euh, tu peux nous parler de ton rapport avec David Fincher De comment tu l'as découvert peut-être oh bah déjà la grosse claque, euh, voilà, euh, jeune collégien que j'étais euh, à découvrir Fight Club Tout l'univers qu'il y a dans ce film et puis même là, enfin, tout le travail qui a été fait Et dans le même temps, à peu près en même temps, j'ai aussi vu Alien 3 et du coup, qui est un film très très différent de Fight Club, avec tout ce qu'on sait, ce qui s'est passé, on va pas revenir dessus. Oui, je crois Par que à la Fisher euh, euh... a, a qualifié du tour le tournage d'Alien 3 d'une sodomie non consentie. Voilà. Et je crois qu'il a vraiment utilisé je pense ces mots. Que, je pense que ça mérite d'être clair. Mais voilà, j'ai au moment où je découvrais vraiment le cinéma avec des films comme Le Village, avec voilà, euh... beaucoup de films, donc je vais pas tous les citer, mais euh, pour un, au moins en citer un. Alors, au même moment, Fight Club. Je découvre aussi la saga alien euh, m'a vraiment fait une énorme claque et a fait ressentir des choses que j'avais pas forcément ressenti avant avec l'image et avec euh, l'interprétation des, des deux acteurs principaux donc euh, vraiment euh, non, oui, ça m'a fait quelque chose et en fait euh, par la suite je me suis vraiment intéressé au travail de Fincher et j'ai vu tous ses films et vraiment presque tous ces films parce que oui, pas le vu dernier. je crois que tu n'as pas, pas, pas vu le dernier mais voilà, tous ces films et la plupart des projets qu'il avait aussi à côté euh, qui touchaient de près ou de loin j'essaie de les regarder et euh, il m'a toujours euh, renversé par la réalisation qu'il a par le message qu'il arrive à faire passer par euh, cette ambiance qu'il arrive à mettre enfin il y a vraiment quelque chose et du coup c'est pour ça aussi que j'ai choisi David Fincher et je pense que c'est pour ça que beaucoup de personnes à ma place auraient choisi David Fincher Il fait un peu consensus aujourd'hui au sein du cinéma On parle de lui comme l'un des grands réalisateurs de ces euh, 20, 30 dernières années Un ouais. bon 30 dernières années, oh, oui oh c'est ouais. vrai oh Oui c'est vrai c'est donc du coup, qu'est-ce qui te fascine le plus chez Fincher C'est plutôt son traitement de l'image, c'est plutôt ses personnages, c'est plutôt... Bah, euh... Je pense que c'est un ensemble de tout, c'est-à-dire que quand je pense à un, vim, à un film de David Fincher, je ne vais pas forcément penser que à l'image ou que au jeu d'acteur. C'est un ensemble de tout qui fait que ça marche. Il y a une espèce d'alchimie. Euh, voilà, David Fincher est un alchimiste. Il arrive à fusionner l'image et le jeu d'acteur et l'écriture et tout ça fait que dans les films qu'il réalise, il y a une vraie réussite et c'est pour ça aussi que je l'ai choisi parce qu'il n'y a pas juste oh, « je vais choisir ce, ce réalisateur-là parce qu'il a une super écriture ou parce qu'il fait des super images ». Non, là c'est vraiment un tout, c'est un tout qui, moi, me marche énormément et euh... aujourd'hui les nouveaux réalisateurs qu'on voit, qui s'inspirent très clairement du travail de Fincher, je pense notamment à Denis Villeneuve avec Prisoners. Euh, on se rend compte qu'il voilà, a vraiment euh, mis sa patte et maintenant il bah, y en a qui essayent pas, pas de faire la même chose mais de, de lui rendre inspirer. hommage et de s'en inspirer mmh. et non je trouve qu'il a, ouais, a vraiment marqué euh, beaucoup beaucoup de personnes et euh, on peut que l'en le, remercier parce que pour, euh, pour qu'il y ait des Denis Villeneuve maintenant mmh. euh, c'est quand même assez chouette quoi oui oui, clairement euh, Bah, du coup j'ai presque envie de te poser une question simple mais un peu évidente c'est euh c'est quoi ton film préféré de Fincher et peut-être le film que tu aimes le moins de David Fincher Ah comme ça, tu veux que je me fasse des ennemis parce que, oui. Valentin -ce que je, sais la réponse. je sais très ouais. bien quelle est la réponse, c'est pour ça que je lui demande. Eh bah, ben écoutez, mon film préféré de David Fincher est et restera sûrement Zodiac, qui est pour moi. Un Déjà, d'une part, par rapport à l'histoire, par rapport à l'écriture, par rapport au casting, par rapport à la musique, par rapport à... Je vais arrêter là. Euh, non, pour moi, Zodiac est vraiment euh, à la fois sa plus grande réussite dans ses films, mais aussi probablement un des thrillers que je préfère de, de très, très loin. Et euh, oui, non, il y a un ensemble de tout dans ce film qui fait vraiment, et puis ses plans, enfin ces acteurs bon les acteurs, le casting il y est pour beaucoup parce que le casting est vraiment très très bon oui c'est vrai je pense notamment à un acteur que je sais tu apprécies oui oui oui tu... j'apprécie énormément Jack hall et euh... Mais même Robert Downey Jr il est excellent dedans enfin, je trouve, enfin ça lui va parfaitement et tu sens vraiment qu'il y a dans tous ces films peu importe si on apprécie ou pas il y a une direction d'acteur qui est saisissante et mmh. qui peu importe en plus avec des castings très différents à chaque fois Enfin, il a peu de personnes qui reviennent euh, plusieurs fois sur ses films. J'ai je... pas... un doute, mais... Ouais non, j'allais dire Brad Pitt, mais Brad Pitt, je pas. Si, deux fois. Si, deux fois. Ouais, ouais mais deux fois qui... sur toute la filmographie, quoi. Bah, c'est le seul qui est revenu deux fois. Oui, voilà, mais en tout cas, il, a... il prend des castings très différents à chaque fois, et ça marche quand même. Enfin, il, il doit être... Je ne sais pas s'il si est hyper cool, ou si euh, c'est euh, un tyran sur le tournage, mais en tout cas, ça marche à chaque fois. Et pour moi, Zodiac est celui qui marche le plus au niveau acting, au niveau euh, ouais, tout, toute la pression, euh, toute l'époque aussi qu'il a voulu retranscrire parce que voilà, Zodiac se passe sur euh, peut-être 30, ouais, 30, 30, 40 ans. Et il arrive à chaque fois à retranscrire les époques, à. T'es pas perdu dans un film où contrairement à, aux personnes qui enquêtent qui elles sont totalement paumées toi tu sais que tu es là et tu suis ces personnages là et c'est vraiment marquant donc ouais, pour moi Zodiac est mon film préféré de David Fincher et alors attention bouchez vous les oreilles ceux qui adoraient David Fincher mon film que j'apprécie le moins ça ne veut pas dire que je n'aime pas le film attention hein, parce que je sens que ça va <rire> ça va voler euh, le film que j'apprécie le moins de Fincher par rapport au travail par rapport bah, comme on parlait euh, au jeu d'acteur et tout ce sera The Social Network. Ouais, je vous laisse un petit L temps laisse, moi. Les, laisse les digérer, laisse les digérer Attends, je avec le redis, la petite musique. Je leur redis the social, <rire> the social Network. The Social Network. The Social ouais, Network. C'est pour moi le film qui me parle le moins. Peut-être la thématique aussi ou enfin il y a toujours des thématiques hyper intéressantes je trouve dans les films de Fincher même tu vois euh, Benjamin Button avec lequel j'ai moins accroché aussi il y a quand même quelque chose d'hyper attrayant et là vraiment j'étais là bah ouais mais pff, dans les mêmes années avoir euh, ça plus euh, Steve Jobs c'est bon quoi vraiment c'était euh, ouais c'était pas forcément je pense que le thème déjà partait avec un gros désavantage pour moi ok ça justifie ça justifie euh, tu penses que David Fincher a fait partie justement des réalisateurs qui arrivent parfaitement bien à s'adapter avec son époque aujourd'hui Parce que c'est quand même un des rares réalisateurs qui a vu un petit peu en avance l'impact qu'aurait Netflix sur la production audiovisuelle américaine, notamment. Je pense, oui, je pense qu'il a toujours été un peu, euh, si ce n'est précurseur, du moins un des premiers à tenter certaines choses. Euh, enfin, je vois le côté, euh, le côté très brut, très anti-consommation que peut avoir Fight Club à une époque où Ikea explosait totalement partout dans le monde euh, notamment je pense à, voilà, à Zodiac à une époque où on commençait tout juste à s'intéresser aux serial killers et aux œuvres autour des serial killers Zodiac est sorti bien avant et maintenant on a euh, un panel euh, d'œuvres qui en parle peut-être trop mais ça c'est une autre beaucoup histoire trop. beaucoup trop et euh, voilà il a, il a toujours su être avec son époque même au niveau de l'image l'évolution de l'image de ces films, qui était euh, dans les années 90 hyper crade avec Seven, avec euh, Fight Club et même avec Alien, est devenue de plus en plus propre, au même titre que la technologie euh, qui était dans le cinéma devenait de plus en plus propre aussi. Enfin, mm -hmm. très clairement, on a eu une évolution, il l'a suivie, il se l'est accaparé et il a réussi magnifiquement à se l'approprier et je pense notamment à ces ouais à ces derniers films qui sont euh, qui sont parfaits quoi en termes d'image. Enfin, je repense à gun Girl. Euh. Ah bah, Girl ah, là, ça, ça quel plaisir quoi On a parlé de quasiment tous ces films, mais il y en a un sur lequel j'aimerais bien t'entendre. C'est le film qu'on oublie souvent dans la filmographie de David Fincher. Tu vois très bien duquel je veux parler. Il y en a deux. Oh, mais il y en a un mais... surtout en particulier qu'on oublie vraiment. The Game. Ouais. ouais. ouais. Tu pensais auquel toi Panic Room Panic Room. On a Panic Room Panic Room est moins connu Mais il est sur les plateformes donc il... Et il a quand même eu un impact Parce que le film a réussi à, quand même à marquer visuellement mm. Là où The Game est souvent considéré Comme le film un peu oublié De la filmographie mm. de David Fincher Je sais pas comment, quoi, qu'est-ce que se fesse Mais en tout cas Je vais mettre euh, pas, pas les mettre dans le même panier Parce que c'est deux films très différents Mais j'ai adoré Panic Room Et j'ai adoré The Game ils sont vraiment deux films pour moi où David Fincher a tenté des trucs, a essayé d'aller dans le plot twist, d'aller dans le... le. mince, quand c'est dans une seule pièce là, le dans le huis clos, oui. des choses qu'il n'avait pas forcément fait avant. Et ça marche très très bien. Et effectivement, c'est deux films qui sont peut-être plus anecdotiques parce que il n'y a pas forcément tout le travail à côté. Mais moi je trouve que ce sont deux très bons films de ce réalisateur là, en fait, qui méritent largement, en tout cas pour The Game, d'être beaucoup plus connus. Oh oui, je ne veux pas oui, tenir le contraire. Non, mais non je sais bien. Euh, J'ai envie de te poser la question en fait, que je pose maintenant à chaque invité en fin d'émission. C'est euh, Si tu devais recommander à quelqu'un qui ne connaît pas David Fincher, parce que mine de rien, ça existe. Il y a des gens peut-être qui vont tomber sur ce podcast et oui, qui n'ont pas entendu parler de David Fincher. Ou peut-être qu'on sera écouté dans 40-50 ans et on aura déjà oublié David Fincher, ce qui serait bien je triste. Je ne pense pas. Je ne pense, je ne pense pas. pas non plus, mais bon, c'est-on jamais. Si tu devais recommander à quelqu'un de découvrir David Fincher au travers d'un film tu lui conseillerais quel film pour commencer C'est une question tordue, je sais. Ouais, je sais, ouais. Mmh. Mais... Non, je pense que je proposerais Fally Club, quand même. Ouais Ouais. Pour le côté affectif vraiment... ou le côté... Euh... Le côté affectif, le côté euh, rentre-dedans, c'est vraiment, tiens, vas-y, découvre ça. En consumériste en... peut-être, aussi en... Ouais, bah, pas forcément. C'est plus... Euh... Déjà, le casting, je trouve, euh, plus un peu plus ouvert que d'autres films. hum mmh. On est sur les acteurs un peu plus grand public, euh, sur Zodiac euh, notamment, mmh. et ouais, non, je sais pas. Et... Pour commencer, je trouve ça bien de commencer avec une grosse claque. Ouais. Vraiment, euh, Fake Club, c'est ça, c'est euh, un mauvais jeu de mots avec le titre du film, mais, mais voilà, c'est une baine que tu te prends et c'est bien de commencer par ça, je trouve. Mmh. Enfin, moi, en tout cas, je trouve ça assez pertinent, ouais. C'est plutôt justifié, je valide. On arrive à la fin de cette petite émission. Merci beaucoup. je oui, merci d'avoir parlé de David Fincher, qui on a senti, a quand même un vrai affect ah chez oui, toi. Ah oui, oui, ah non, mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé aussi de tout euh, ce qu'il pouvait faire maintenant, aujourd'hui, sur Netflix notamment, mais... Euh, et qu'il continue certainement qu continue, de faire. Et qu'il qu qu continuera qu de faire, mais gros contrat. je pense gros à, contrat. à la série Love Death plus Robots, qu'il a produit et qui est excellentissime. Enfin, Clairement, euh, en tout si je le plante pas euh... il a produit trois séries sur Netflix, House of Cards, Love oui. Death and Plus Robots et euh, My mm. Hunter. Oui. Mind Hunter qui reste quand même un peu ah oui, dans les pure de, de la zoldiac, Ah bah oui, oui, ça se sent, ça se sent totalement, oui, oui, c'est clair. Ou même de, de Seven en un sens aussi. Oui, c'est vrai. Mais non, il y a vraiment.. Euh, c'est un réalisateur que je trouve excellent, que j'encourage à vraiment voir. Mais que ce soit pour des cinéphiles ou que ce soit pour des personnes qui veulent juste passer un moment et regarder un très bon thriller ou un... un je sais pas, après... Généralement, c'est quand même des thrillers ils restent quand même un peu dans cette vibe-là, mais... En tout cas, de très bons films... Ou des films à suspense. Ou des films bien. à suspense. C'est, voilà, j'encouragerais je, à aller voir Fincher, même si on n'est pas des grands aficionados, c'est qu'on n'a pas vu euh, un milliard de films et tout, quoi. Oh non. Oh non. Mm. T'es joliment dit. Merci. Merci d'avoir participé à ce petit podcast eh ben, Merci à toi de m'avoir invité Je t'en prie, tu sais bien que c'est toujours un plaisir de voir bah, sur oui. cette chaîne Que ce soit en vidéo ou en audio Même et... un dimanche soir. Même un dimanche soir, et de marche bien euh, On va se quitter en disant aux gens bah, de continuer à regarder des films Parce que c'est bien de regarder des films très, très Et qu'on se retrouvera ici Pour parler de cinéma Et surtout écouter les autres parler de leurs invités préférés mmh. Bonne soirée à tous mmh.